Vous savez, je suis consciente que vous avez souffert jusqu'à présent. Et euh, beaucoup d'entre vous, vous avez cherché tous les moyens. Vous avez cherché. Vous avez sincèrement cherché. La première chose qui est bien, c'est que vous n'avez pas arrêté de chercher. Vous savez, dans la Bible, il y avait Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Et la prépose se moquait d'elle tout le temps. Jusqu'à ce qu'un jour, Anne se mette, quand on était à manger, dans 1 Samuel, chapitre 1, Tout cela la prière dans laquelle je vais vous conduire vous n'allez pas vous n'allez pas euh, vous n'allez pas commander de tout cela on va supplier dieu 1 samuel 1 verset 13 anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres mais on n'entendait point sa voix et Elie pensait qu'elle était ivre voilà une femme qui n'a pas d'enfant depuis des années. En fait, elle n'a jamais eu un enfant de toute sa vie. Et là, voilà, au pied du Seigneur, elle dit que tu dois me donner l'enfant. Elie pensait qu'elle était ivre. Écoutez, le hein, genre de prière, qu'elle veut que vous fassiez aujourd'hui là. On n'est pas dans le, dans le décor que vous, vous voulez qu'on voit que vous êtes beau, que vous êtes belle. Si vous si quelqu'un n'a pas le son, qui sort, il revient. Demain, je ne vais pas m'interrompre. C'est demain qu'on fera sur l'autre plateforme. Demain, on va travailler sur signal, je sais pas. Telegram. Voilà. Anne était arrivée à un niveau de sa vie où elle n'avait plus... Elle savait que son mari ne pouvait rien faire pour la sauver. Elle savait que personne... Alors, si c'est une place... Même l'enfant, là, j'ai choisi de prier pour mon enfant. Il n'y a que moi qui peux faire quelque chose. Là, je veux que vous arrivez à ce niveau-là, parce que je crois que vous avez vu que personne ne vient vous aider depuis là. Voilà. 1 Samuel 1, verset 13. Anne parlait dans son cœur, ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Et y pensait qu'elle était ivre. Ça veut dire que la façon qu'elle faisait la gare, elle s'en foutait de voir qu'il y a quelqu'un à côté d'elle. Et là, il vient dit jusqu'à quand est-ce que tu vas... Euh, tu vas toujours être dans l'ivresse Fais passer ton vin Elle dit non Seigneur Je suis une femme qui souffre en son cœur Vous allez dire à quel degré Ce que vous subissez Après avoir dit la douleur Vous allez chasser Que voilà je rejette Comme je me débarrasse de ça aujourd'hui là C'est fini Et là elle dit non Seigneur Je suis une femme qui souffre en son cœur Je n'ai pas bu de vin au mais je répandais mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Par l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et là, Elie lui dit, va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Aujourd'hui, je suis là comme Elie devant vous. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Donc, je lui ai que vous ayez lu le livre L'eau, le sel. Voilà les trois choses qu'on m'a utilisées. Donc Facebook, vous avez déjà dit comment, ce qui se passait. Vous allez chercher sur la page parce qu'on va continuer. Réveillez-vous sur votre vie. Réveillez-vous sur votre vie. Alors s'il y a des gens qui sont levés pour aller vous attacher. Vous allez dormir, parce la salive, vous couler, cela. On va commencer par l'eau. Prenez votre eau.